Guerre. C'est à parole sa chef de gang l'homme annoncé, libral frappé pied la tête. Depuis divers jours, j'en tout connaît, la police souffle yon ventonade Sérieux, sans pareil, non basse vite l'homme. Eh bien, frère, c'est ce bien aimé, chef de gang nan mandé pour tout moun belle ville, torselle, frais vide les lieux, malé avec si, pâtiller cocobé. chef de gang nan déclaré, hé, de GPNH, la mette 10 millions de goud à tête. Eh, eh, soubat kou, m'ka mette voici au D'ailleurs, les poèmes gè côté nou ou pas kap fè ça. Et frère et bien-aimés, bagay yo papi moi-même qui si cap di ou ou ka pas quoi mais ou pral des déclaration chef de gang là. M'a fè ou konnen dans jour passé, la police te mette en baccode, papa vite l'homme. Ou pral gè chance déclaration personnage là. Papa y a retourné piraide après la coupe du monde la France et bien-aimés, papa y a venu ensemble avec diverses prophéties. Nef pour les gens qui appliquent appliqué qui pourraient aller aux États-Unis d'Amérique dans le programme Biden. Mes amis, ça ne va pas être pour Haïtien. Yeah. Antoine Nagomie Pokoel, moi éviter ou aller chez chita, fou ko il et faut pas ou rentrer la où c'est un plaisir. Tout tripotaille ça au bon petit mamite eh, eh, sans retirer et sans mettre. Bonjour ou bonsoir tout le monde qui j'enouyer. Encore une autre fois m'a dit ou merci. Merci parce que vous une confiance pour nous informer ou merci pour fidélité ou at patience ou. Merci parce que like, merci parce que abonnez, merci parce que partager vidéo ah. ça fait nous plaisir en pile. Encore une l'autre fois sous fait tomber sous Chanel là, pas hésiter activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo zami pau fouko nous te gagne chance présenter yon ti compte. Aïe, ah, yeah. et contre ça qui c'était, grandement construit un pont lui même qui a passé sous li. Merci à chaque fanatique qui te commente, réponse dans ses fils araignées. Un petit cric, crac pour nous voir compte nous gagner. Dans mitan, temps, un gros trou, gen mil trou. mille trous. Dans mitan, gros trou, gen mille trous. Pas hésiter, quitter Et de réponse pas la, là dans Ça fait nous plaisir. En pile, en pile. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bagayou papitine dans la République, gentil prophète créole l'a dit, c'est les grands riprendifs faits, ou konn qui va les cocobecs t'aiguë là-dedans. Hey, hey! Si gwas pas existe, toute femme d'âme Eh bien, faut que moi à la guerre comme à la guerre, chef de gang vite l'homme, sorti dans silence li, après divers jours, la police a frappé dans fief monsieur, avec opération tornade 1, euh, que chef de police a été lancé, depuis divers jours. Eh bien, faut que c'est ça, bien aimé, chef de gang n'envoie pinga, by moun, qui rete, bon, la caille moun, qui gagne business sur route tabar, moun, belle ville, retirez, quand nous presser vite parce que ça qui pral passé là mal avec ti patier kokobe. Li un message ba chef police là, li message ba terriel Telus. Frère c'est bien aimé, causez en pile si c'est moi même qui di ou ka pa mais entendez déclaration, chef de gang vite l'homme. pour plus de détails. notre encore Thierry Telus. Pendant Thierry Telus a parlé, l'a dit que mon perdu. Ah je ne peux pas prêter sur ça. Raison, les neige qui est en train de faire, mais il faut remonter. Même pas on a dit la police est entrée dans fief moins on a saisi deux bacs, on a saisi trois bacs. T'as dit, saisi deux bacs? Sérieux? Non. Nous connais la police. Bien tout fou non, mais bien tout fou non yon On te saisi back pour la police. Première nouvelle. Mais a ça que fait chef police la t'es mal pour bailler Non, et pas chef police la, non, pardon. porte parole la police la compère Gary. <laughs> Salutations spéciales vous. Hé! Hey. Mais vite l'homme n'a tellement madame, tout son bagage extraordinaire. On continue tende. pere youn, qui pere di. Mais c'est bien compté et mal calculé. Avant, vous voulez monter pour grand-messi. travail de travailler oufrem. Ma pression connaissance ou, expérience ou. Ma Et, on comprends très fort Pour on exercer votre qui veut dans le pays, pour Ariel Henry, par pas mettre secrétaire d'État, la sécurité publique, ni pas mettre au mini-justice, Bon, même service renseignement pas besoin de mettre là-dedans parce qu'on en... est enseigné vous trop d'informations. Et pendant que tout, est ça, vous pas 10 millions de goûts là, vous êtes méchants. Vous gros que vous avez 10 millions de goûts ou vous avez 10 là, vous avez 10 millions de goûts là, vous avez vous avez 10 millions vous avez dit de vous avez 10 millions de vous avez vous avez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 Ferme mes potu pour, pour moi, pour éviter toi bien de ça. Alors des causes, oui non pays monsieur. On paye des chefs et vous tenez un bon matin vous fait faire petit business ou bien calme pour que au bail femme vous mangez puis chef gang n'adou pour éviter bien de du sang. <rire> C'est la démocratie en Haïti. Et que dans l'heure pour nous reprendre l'activité nous, je fais aussi. Parce que nous avons bataille qui n'a pas pitié de qui n'a pas fait peur, qui n'a pas intimidé de Parce que tout le monde connaît, il y a un combat arrêté, un combat. Mm -hmm. Et puis, on a pas et puis on n'a pas n'a pas avancé. Et m mm. En ce sens, je me rappelle de mon boubou en combat, et tu en combat. Et ben non mais m'a pas avancé. Déjà guerre, fort m en guerre, forte moins bataille. Et ben blessant, pas près qu'il est. Bon, cette chanson nous, c'est nous ensemble. <rire> eh, frère c'est bien aimé. Ou pourquoi jamais, des houngans. Qui te compte faire magie, même côté t'es bigon discussion qui vient péter. Koze. Ou à saca passe la, ce n'a pas les zombies, ou papa ici, et pour innocent à payer. E et pas les taille l'État avec gang Pas oublier, Faut rappeler. Ou. Pour négocier giote tout yé Jovenel Moïse. Sa ki vint bon tel l'homme en face la police. Sa qui vient tel l'homme Ariel Henry Papa ici. Son président k assassine. <laughs> Faut nous pas oublier sa tout. Mbugandai sont kounya dans la République, ont invité l'homme et chef police et gouvernement. Son président assassiné. Et rappelez aux déclarations John Joel Joseph, gang yo nous pour une bataille contre président. Pour éliminer président.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 tout ça qu'a fait yo d'eh faut faut nous taire assez comme t'as qu'a dit, pas un bon sens, la police fait opération, bah dis que la police pa faire opération, bah qu'a empêcher la police fait li. mais pour compte, la police t'arrive ni l'alter constate tout dégâts que elle fait, on a qu'a pouvait monter faire marche quatre vingt blindés, coui monter, descendre, mais rara. là par exemple on utilisait, bon mettez vina avec 20 blindés là. Et l'autre qui dit, Ou vin la, ou k'azon t'y a malé, ou cave chan kav, ou ap fè Ça, sa, ça ou itil. L'on fait sa paye, ok, bon mi k'si kompagay. M'le nou kompagnou me population, Ou paret la, ou matériel ou k'azon k'ay. Et chef met d'y a K'ay sa ou, qui eskap d'anmi la de ou? Ap tojou k'a sezi yo. Ap tojou. <coughs> à la traque à la avec a -e, Et chef, li mettait dehors. Démocratie. A... Wow. Démocratie puissante, on a un pays d'Haïti, peu pas ici. Démocratie tellement puissante, monde qui est illégal, met on mette le légal dehors. On vient nous craser on vient nous craquer, et quand il chef, il mettait dehors. Ça, ça veut dire. Comment ne comprenne ça Wow, quand grave, -a nous grave, Nous ne pouvez pas capables de comprendre ça, mais quand nous grave, quand nous grave, Papa ne Et ça qui est triste, nous ne sommes pas capables de, de se dire que c'est triste parce que ça n'a pas imaginé. Nous ne sommes pas capables de poser toutes question, questions. Mais comment faire pour que la police nous paye puis pour les bandits apprennent c'est comme ça. Mais c'est l'ordre des DCPG de sortir rapport.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 Gon j'en wap vin légitime moun ki illégal, demain si Dieu veut sa pralge conséquence conséquences. Et fok ou comprenne tout, j'en gason sa yo ki kebe zam nan mais yo, yo vin santi se sel mette se a yo y e façon de ba yo pouvoir, façon de valoriser yo, de yo pape aussi facile. Donc, se c'est grave papa ici pou ap jouen non yon chef de gang,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 vous comprenez les amis qui existent entre Monsieur l'opposition, et qui est sous pouvoir ensemble avec les dans le pays d'Haïti. Vous n'avez pas de cacher pour vous faire. Vous avez le clé. Vous avez fait le clé de l'eau. Mais vous dis, si vous avez demandé l'intervention militaire, il faut tout passer pour Monsieur messieurs. Il faut que la population soit en ensemble avec vous faut que yo vous yo comprennent vini chef dans pa le pays, c'est pas déstabiliser pour déstabiliser, mais faut un plan politique. faut que nous ayons un projet pour le pays. c'est pas boule les à gauche, boule les à droite. jouer veux nous qui fait 200 300 galil, et puis sortant de mouton groupe gang, et puis wap avons des problèmes déstabiliser, wap kidnapper, wap les kidnappe, donc, c'est la ligne pour une chef dans pays. Il faut que la population hein, un exemple sur le monde. On avance. Vous a fait peur. ça a fait peur Si vous avez besoin, vous avez besoin de vous. fait un camarade. Et vous vous persiste plus. Comme vous dit, vous avez que vous avez sans de vous persiste plus. Vous avez persiste plus.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 Et le rézoc fait m'bagetan la gel deja. Mm -hmm. Et le camara de la te souligné. Mm, de l'autre camara. M'bav le trompe l. Change. Mais après ça m'abre fort. Vous voyez monté, fais ma kak. S'il vous plaît, mon avez un peu de frère. Vous avez un peu de temps. Mande nous. Fais ma activité nous. Ma s'il vous plaît. Pas qu'il est dans territoire, pas dans le moment que ma bataille Ah bon? Est-ce qu'on a avez messieurs? Ou non pays, dirigeant au kidnappé ou au kidnappé? Dans le jour passé, vous vous rappelez-vous ce qui est passé avec premier ministre? Donc, militaire, c'est que tout le monde premier ministre? Depuis c'est monde qui était dans son nom ou pas il doit rentrer ensemble avec machine quitte e la machine depuis en bas et puis pas sa pied rentrer mais mes couilles à la vie tel homme dit si qu'il est retenant tout côté nous parce passez moi même moi bras la bataille bon chauffeur pas car ainsi protection aucun citoyen bon de même ça a dit nous fait dans pays papa ici ça décide de faire même nos situations <laughs> ça une bataille na bataille, négue une bataille na bataille. Ma moui ma bon remplacement, remplacement na moui la bon l'autre remplacement. Noir sur blanc nous pralé aller jusqu'au bout et négue cap vingt tout limoui la bon remplacement. Gé de choix, ou prend conscience, moins prend conscience na bon stabilité. Ou pas choisi pour conscience. Moi-même, je ne pas prendre conscience pour, pour me faire baisser devant ni pour ma coquiller des vents. avoir de 10 millions de gouttes là, j'ai fait Bon, service. Bon, besoin de nous parler. Les pour nous rencontrer, nous rencontrer. <laughs> non, chef police, il faut faire Nous ne pouvons pas rentrer dans un taille où même moi, ça m'avait mais Non, non, non, non ce n'est pas possible. Monsieur Franzelbe, ce n'est pas possible.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 Je vais voix de mais c'est quoi l'histoire? <coughs> Et puis, quand vous parlé de 10 millions de gouttes, c'est parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit bon sens si dit que nous dit sens. nous que nous nous a nous dit que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 Les chefs à pas de munitions qu'on envoie. C'est quoi l'histoire Oui, bien que nous connaît, la police ne faire opération, papa ici. Et c'est pas qu'on goûte, il y a pas Mais comment se fait-il, mon chef Gandhi Eh bien, les chefs là pas de munitions qu'on envoie, des policiers. Eh bien, il passe bon tout. Est-ce qu'on a des bêtises dans mon pays, monsieur T'es qui pour au faire ma et puis à proposer, en tout cas di en pile bagay. Mande tout moun ki nan en douam yo, fè me yo. Tout véhikil ki tabli si ki lè nan en nan, arrange yo. Moun ki nan belville ki konè, li pa fè parti de l'équipe, font ekate espace S'il vous plaît. Vivi Michel moun ki connaît li pa fè partie de l'équipe, font ekate espace S'il vous plaît. Pour éviter trop massacre, massacres. Pour éviter trop de, de sang. Parce que à la guerre comme à la guerre. Déjà poisson, pas capé de Déjà dans la guerre, pas café bac. Et puis même ma avancé, Et ma jusqu'au bout. Côté nous-là, là m'a là, privé avec nous. Jean-là, on ça, ma avec Nous prenons conscience, ma prenons conscience. Nous prenons conscience à la guerre comme à la guerre. Innocent. On continue payer pour pas parce que Nèk kap vous la, venir On est chef, mais tu as fait choisi ne choisissez pas, mais tu Ou, blender, Pff, de, ou es, si tu as monté des tu un blendé. Ou tu as fait des photos, fait ma kak Grimasse Même si elle parle là Si Nèk qui dans la rue Vle, dil, yab, dil, sa, y dire ça Ou jouen Pour eu monter, faire ma kak Grimasse En tout cas moi, dit dis ça parce que je dis que respect pour l'institution pays, qui rend que l'on a fait tout ça, qu'on ont été on devant nous. Mais immédiatement, a là nous-mêmes, nous ne comprenons pas, nous pensons que nous sommes seul roi des rois, et pourtant, nous seul roi, les est le grand Dieu de Jéhovah, le seul maître qui est le maître de nous, depuis deux mois, nous n'y a pas de passage, pas qui a fait, il n'y a de dit nous ça. Moi-même, moi-même, moi-même d'ailleurs qu'on voit parler. Pas besoin de faire plus nas N'est pas jamais trompé deux fois. Et aucune négociation pas qu'à deux. tourner attention. position clair sous lui. Moins têtil, moins redil. Il ne peut pas parler sous lui en comme par faire plus onasse. souhaite premier ministre prendre note pour l aider tel telus mais tel secrétaire d'état à la sécurité publique mais tel mini justice on est comme ça qui besoin et dans le pays pas qu'à passer misère on est comme ça qui besoin d'aide aide l'île pas qu'à souffrir de on écrit ambassade là, vous, la voie il venu rapide là pour une guétabai M. Placis pour le faire bon job parce que c'est important pour M. Bay pays à soutien merci frère je me contente tout ça bon c'est rien comme ici a fait du travail a fait travail du côté de là il m'obligeait obligé de un job pour ça. Oui. Et des pays où ça va dit, pour un gouvernement pour ça. C'est quoi l'histoire? T'as entendu mieux. Prends bon sens nou pour Frého, nou? Kanez, nous entendre. éviter. évitez. Ne pas passer personne pour nous. Ne pas passer au pour nous. Ne pas passer nous. Ne pas passer pour nous. Même souhaiter que nous nous l'écoute. éviter la vie à un moment. Merci.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 ou tapant des déclarations, chef de gang, vite l'homme. On petit proverbe verbe créole qui dit, quand tu applies mes codènes, ou même si poules, c'est là que tu pas l'air fall. parce que si tu prends un c'est pas où tes poules ne pas craser. Bon, professeur bien-aimé, nous souhaitons que les messieurs mais pour la population elle-même, il n'y pas victime. Conseil pas pa pour couple ici, mettez au sous-brezin pas al victime j'ai faut pas manger pour être pas à l'abri hein faut que ça sinon premier ministre non même ensemble avec chef de gang non rapport de CPJ ou assassinat président ke messi que Monsieur aimerait causer entre yo. Yot. mes populations s'il vous plaît faut que ou même ou mettez tête ou à l'abri ou pas victime dans sa à là en tout cas la police Bon travail, jusqu'à présent, nous était croyants. C'est vrai que nous avons de mauvais dans la police, là, mais nous connaissons un travail qui est noble, un travail qui est sans pareil, un travail qui n'a pas prix. Si monsieur continue, mais protéger tête Servir et protéger. Servir tête à protéger tête Même Jean dit dans la Bible, aime ton prochain comme toi-même, mais pas plus que toi. Remettre le prochain, on a même j'avo Mais la Bible dit pas remettre le prochain, on a plus pas sou. En tout cas, la police sécurisait tout. Et là, sécurise tout, tout, pour une nécessité pour sécuriser les C'est un conseil. Président bien aimé. dans l'insécurité relation gang, n'a tourné dans le dossier ça. Mais l'important pour nous, nous on prendre insolite pour nous jouer aujourd'hui. Gardez l'image ça. Wow! C'est la santé et les maladies. Et là, il y a eu un là. Donc t'es Oh my God, le papy? Oh my God, le Chuga baby? <laughs> ah, ça, non, ça c'est cool, ça fait chaud au cœur. Oh my God, ça c'est sympathique aux épicés. Regardez mes chiens, regardez Campbelli, hein? T'as les petits baguettes, les gars, ton papy poser. C'est hein? <laughs> hein? C'est mini santé et les maladies, ou qu'à pas ouais, hein? La maladie et la santé. Là de yon tout près aïe et que monsieur à bar ici c'est grand monde qui a fait cause c'est grand monde qui gagne fait bagaille dans hmm? les mains c'est grand monde qui a fait cause à terre il n'y a pas de jeunes là les vieux oh my God. Ouais, dans la vie puis quand j'aime décourager t'en On à boulet carouche ou tigne boulet carouche parce que on ne sait jamais on arrive à 80 de l'année et puis ministre de la Santé. Ou vient 80 de l'année, nouveau ministre de la Défense. Ou vient 80 de l'année, et 16 ou 16 ou ministre de la Justice. Ou vient 60 combien de l'année? C'est 16 ou 16 ou ministre de sport carrément. Ministre éducation En parlant de ministre éducation frères et sœurs bien-aimés, il faut que moi dis commissaire frappe fort. Les arrivés mettent un baccorde, ils ont agent sécurité, ministère de l'Éducation nationale. Type ça qu'on a fait. Monsieur, transforme tes plaies en agence, prenez l'agent, prend un document pou pour faire passeport pour le Tandis que ak malheureuse qui le bien, bonnet débarqué devant immigration pour yon faire fè passeport. yon, yon pa pas qu'à et tandis que lui-même, c'est pas pile et pas paquette la passé pour le faire passeport. Eh bien, commissaire Muscadé, grâce exemple, sous Toujours dans la commune, et toujours dans la commune Miragouane, et diminue sa si va regarder là, papa pas ici, monsieur Relé Kendi, habitait en ville. Commissaire Muscadet arrêtait-elle, ensemble avec toute madame, pendant qu'il était sorti dans la ville de Jérémy. Le commissaire a fait qu'on il a fait un lettre sous le commissaire. Le commissaire a pris un téléphone Monsieur, le commissaire. Le commissaire a sementé 7 fois 77 fois. Il n'a pas de code téléphone. Il sementé le pas de code de téléphone. Bon. On dirait que le code téléphone pi bon, muskade, de téléphone est plus important parce que la vie ici. Bon, en tout cas, le commissaire Muscadet, le dossier n'a pas été dégagé. Il faut que le président de nous avons tant des déclarations. Papa vite l'homme, que la police est arrêtée dans le passé dans le 20 ans. Il faut qu'on a frappé sans campé. On nous va suivre. Je suis à la carrière. La police est là pour moi. Mm? Qui hmm? est là pour moi? Je vais te coucher. Là, au fini, tu couches ça, au fond. Mon coutier. Après, fini mon coutier, il y avec moi. Je dis moi, frang cabal, il faut papier bien inviter l'homme bien. Ça bizarre, comment vous faites papier bien inviter l'homme bien? Il y a bien. <rire> ha hey, I love you la police, moi. Et il est qui papier bien inviter l'homme? Bon, on ne sait jamais. Et la police pas qu'à déposer la patte comme ça, comme ça ça les ça bon si chef gang, pourquoi il pour la faire pour la vendre en qui pas quoi ça qui pas connaître qu'on parce que pas le pas pas si tu qui qu'il a l'esprit, parce l'école. C'est ça que fait a l'esprit, Je il y le travail pour le sembler. <générique> ah, papa vite l'homme mm. ah, est vrai. Ça, c'est sûr. Papa vite l'homme pa <générique> est vrai. pas de blague là-dedans. Ah non. C'est que le les cochons pas qu'on fait sans que. <générique> <générique> si vous avez eu l'audien, papa vite l'homme est pour tout bon. Ce n'est pas de blague. on <générique> même pas lycée, <générique> Mm -hmm. L'homme di di sa, e, di di e, bah, si dit yo, yo ça, il dit ça, et Samy, il dit pas rien, je pas, mais il dit, me il dit, il dit, il va il pas il va papier. dit, le dit, il il il y a une lumière dans tête, il y a une lumière dans ma chaise, et puis il y a du moins une forme capable de faire une raison qui fait éviter l'homme à fonctionner dans le pays. C'est toi éviter l'homme? Lumière dans la tête, lumière dans tête. Ah waouh! Le DCPJ tape clé ou? Le DCPJ tape clé Le DCPJ a moi! Lumière, la lumière, ça veut dire là, il y a pli tout organe yo, papa ici. Alors, bah, quand on paye ça, l'orgue papa Issyen, redisor, haïti moun yon, haïti moun nan kapfei zak l'ambaraj eloga do, de CPJ Limian, les Limian, bah oui. Après ça, ça qu'il passe, messieurs. Bon ma raison, vide, fonctionner de bien. Bon dieu moun koné, yonim pour ma raison, l'ouan la terre valla. Ndi, l'ouan la terre valla, la dieu moun relli. Ha Ouais, non, on pas faire ça. On va Vite, pas capable dit Quand on un qui là. Est-ce que a dit, t'es On dire, la semaine passée, ça m'a dit, nous me dit, nous comme ça que la pas Yo besoin on unité Lougaroule unité bisango, Oui, on besoin unité comme ça dans la police là. Yo besoin unité dans chaque tête soldat ça yo gon loi danser. Loi habitation con salaire voye dans opération et bien à n'importe ça au contraire pour lever le frappat. Voilà, on avance. Même Dieu bon Dieu moi le dis m'simba ka ba yo raison loi yo pas blague. Je dis on va ça nous fait dit là. Si vous voulez tuer, me je premier côté, deuxième côté, troisième côté, quatrième côté, vous prenez, mais je deux pieds, je mettre quatre Qui ça? Tête en tombé tout, j'adore. La police, oui. Oh non, non, non, je ne crois pas. fini, devant, monsieur, si nous passons tout côté, ça va payer. nous ne pouvons pas parler. qui est vers vous? Après ça, il avec moi, il a dans la chambre commissaire. Le méthode dans la chambre commissaire, le commissaire a une chaîne, il a dans la dans la Et puis il est retourné, avec encore, et puis il a pour le Et comme ça, le fait Là, pour y aller, il là jusqu'à 5 heures. Mais 5 heures, ça. m'a pris un aller, m'a à m'a il a dit, ah! De vous que de la a ou que la vérité sou. Sou pas de la vérité ou pas de la tourne. Un di bon. Hmm. Voilà, papa ici, on tape des déclarations Papa chef de gang vite là. Gail, please, passez, a au police passer ça na pas imaginé Hey! Gros professe papa ici en bagaille la complique. Depuis coupe du monde l'infini décembre 2022 hein une série des prophètes, ak prophétesses nous pas attendez dans la République. Immédiatement, moi, j'en viens à lancer. Eh bien, les États-Unis d'Amérique, pour dit, gouvernement, les États-Unis, hein, lancé un programme Oui, programme humanité. En pile, en pile a ici à dégager au Jean-Jacques là pour yon profiter, pour yon aller aux États-Unis dans le programme ça. Oh oh. Eh bien. Prophétesse Béatrice pi pired et pour tes message pour les gens qui ont voyagé dans le programme Biden. En tout cas, papa yabali-kosea Saloué. Antoine Nagomier pour qu'elle ait Pour plus de détails, frères et bien-aimés, en de la prophétie. C'est eh, que ma belle. Je comprends rien. non. Ça c'est mandarin. Ça c'est langue chinoise. Ah, les chinois kunia Hein Danger. Mais chose là. Mhm. vérité après installer dit pas en premier. Pas en premier, yeah. à mon. cap dit yo c'est faux. Faut que mission accomplie. Faut que faut apparaître pour vrai apparaître. Et ta guini ni Mais c'est un film Samouraïe où m'on t'a dit. yo. Ninja. et dans le film Chinois où m'on dit. Ah oui, ah oui, oui, oui, ah oui. Mais là, je ne comprends pas l'Esprit très bien. Parce que rappelle, après Jésus-Christ, il y dans le ciel. L'Esprit Saint-Esprit descend. Saint, sous forme yon pigeon Et puis depuis ce monde qui t'entend, don, yon parle. Mon l'autre langue, mais tout le monde capable de comprendre. Mais, c'est où se l'on comprenait ce qu'il là Je ne comprends rien du tout. Chris Bullitt, mon m'confuse. Et si, maintenant, ça yon qui parle là. langue, yon parle à citronne yon. Et si, ça, j'yon, yon pour parle de vérité à révéler. Je ne sais pas si ça est vrai. Parce que chaque monde a une mission qui est accomplie. Nous avons une promesse qui est faite avec Abouaram, mm -hmm. Isarak et Ismaël. Ismaël, c'est la République dominicaine. Mm -hmm. Isarak, c'est Haïti. Voilà, je suis confus dans la Bible. Et qui est ça, Abouaram? Ismaël c'est république dominicaine, Izarak, c'est Haïti. Avait dit là Ismaël c'est petite deya. Haïti c'est petite anda. Maintenant qui est Jacob et Esaï <cười> <cười> <cười> <cười> La Bible <cười> Non. Merci mieux nous allons passer dans le désert. C'est ça? Malgré ce pour le piquer nous. Malgré les douze tribus. Ça dit Israël, c'est pas Israël qui est dans l'autre continent. Et Haïti. Non. Parce que c'est bien aimé là. Je suis confus dans l'évangile là pour tout le monde. te paraît avant Isarak. Mm. C'est normal pour femme de sortir en République pour le paraître pour l'installer trois ni là le présenter, Haïti. Et de vous Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, quoi? ta, ta, ta, ah, ah. La mère Haïti parle de 32 000 hommes. Oui, si c'est la Bible. Je ne vais pas tracer toute l'histoire. Mais ici, vous comprendre la Jésus christ pour le prophète. Là, ici, c'est Haïti qui Bizarre, hein? c est Isarat. République dominicaine, c'est Ismaël. Parle de Tridina Juda. Maintenant, qui s'a descendu dans le Si Haïti, ça, je dis, l'heure est y fait, faut que Sarah ait accouché. Et faut que ça là fée petite là, Et petite la absortie. Alléluia. Et tout tout le monde qui t'a installé yon, ça c'est pas de permission, papa m, Ça pas de permission, créateur, abaya. Nous pas contre ça de vrai, avec ça qu'il faut. Mais ça soit baye là, les de ou, ou bien il vignes de créateur, on va parler. Li pas de moi, son message de bail parce que y'a trop de troubles. Ah, troubles ça, et ça me Li m'y a t'en confiant qui a fait là. Il y a un conflit de 10 mesdames. Des six folles et six sages. Les ma de Israël, d'Israël. Pas de ni d'Israël ni de 3 Israël. Israël, c'est faux. c'est pas vrai. Israël l'allié. lié. Vrai. Jérusalem Salem. Jérusalem Salem. Ozana, Zana. Ozana, oh, Nous allons voir David, papa, ici. Ou dis-moi ça que. Israël, y'a pas de c'est pas vrai. C'est Haïti qui est Israël. Mais est fou. avez dit là? Sarah a la a couche, peu pas ici. Yo non Israël, c'est pour li, nous well, m'confuse. Est-ce que Israël te fait en vent? Est-ce que Israël te là en vent? Sarah a couché. Non, ouè la m'confuse dans la Bible, m'confuse dans la prophétie. Bon si lumière souple, pou me tout. Parce que moi eh? La Sarah finit à coucher fait Isaac Isaac prend le mariage Il fait Jacob avec Esaïe Esaïe et Jacob a les bénédictions sous Esaïe Et c'est dans bataille ensemble avec l'ange l'ange joue pral change le Il va le changer nom Jacob en Israël Et mes sa ouba nou pou Israël la se po Sara Sarah pral couché Israël sa se pas Israël. Mais c'est Haïti ki Israël. Fin fin. Mon peuple Israël la en captivité. Yo partout dans le monde yo de papillé. Ge par kon kote yon sorti. Ge par même kon race. Je ne jodi en avivne yon peuple. Qui ge plusieurs races. C'est ça, fenab na ne gen moun gen kaptuye moun mon c'est pas que nous avons un peuple qui mélange plusieurs nations qui nous mettent en nous, et bien qui s'est créée un Tédim. dit que, pour les groupe armé qui prend circer pays, qui Avio Canada oui, mon groupe armé pral, c'est pays pays. Voilà, Jéricho Miraille la pral tombe. C'est l'histoire. L'intervention militaire. Jéricho Miraille la bral tombe. Qui groupe me? C'est que la ville de Jérusalem, non? Qui c'est Haïti? Les dîmes que. Ah bon, c'est Jérusalem. Qui ce que c'est qui est ce que vidéo qui ville, Parce que village? ville, ville, ville, ou le là, confuse dans l'évangile vers nord, côté que ou est militaire il les pour les tigre ou em militair, ou un militaire ou un azam, ok. Il y a un de capteur, non? Ah, on va dossier, ça. avait dit là soldats soldat qui va prendre. Le problème de matrice, mm c'est que nous planté -hmm. quoi dans matrices mm matrice -hmm. paysan pour nous capter énergie nous-mêmes, nous pour nous capter la division, pour nous ne pas avoir de contente entre nous-mêmes. Mais, t'as bon nous connaît ou planté quoi et puis date ça nous pourquoi le rachet quoi? C'est bizarre. Et moi, tu fais émission ça ensemble avec Doran, quand tu as bay une implantation quoi yo, dans matrice paysan. Et. et... Christophe. Cool. Yeah. Ça veut dire que. T'as une... Christophe Colomb vina avant nous, il plantait quoi? à vrai? <laughs> moi, là, me confuse. Vini Christophe Colomb il plantons quoi?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 Gonaïves yo descend yo vin prend e eh, Akaye yo descend encore ok, yo vin prend e eh, Canaran yo prend Cité Soleil regardez au ma bien ça m'a dit hein de Cité Soleil yo descend la saline de la saline yo prend e eh, Matissan de Matissan yo monte tête moine et eh, pour aller euh, kote côté monter qu'on aller dans Montaille bon, bon. non non Ili, oui. Okay. de Oui, de cafoufe, il prend la boule, de la boule il prend Thomasin, de Thomasin il prend et eh, ferme des firmes qui piqué pour doko. L'Occident a écrit la Bible Il connaît ça parce que Je viens de, de la D'où me fait de la L'Occident C'est pas Poutine uh -huh. C'est tout à fait normal Il n'y a pas de de monde C'est mon Pour regarder, pour foutre nous de Et puis pour rentrer au même Pour rentrer vous même il n'y a pas de papier là-haut, monsieur le baron. Faut pas ici avec nous. Hein? Ah. Calmez-toi, hein? Eh? Calm down. Eh pourquoi? Eh l'Occident, hein? Eh? Programme Biden. Il ne faut pas partir les Haïtiens. Nous pas tourner. Eh? Eh. Merci parce que j'ai interprété le message là pour moi, parce que me dit non. Moi, là pour me travail, selon ça, papa m'a dit, me dit. Hmm. Malé monde qui change de nationalité. Malé hmm. à un qui pas apprendre petit par parler créole. Parce que la vrai langue créateur, c'est là la... Voilà! Hey! hey. hey. Avez-vous que l'on parle là, c'est l'on C'est le créole papa ici. L'on c'est le créole. En tout cas, quoi c'est ça bien aimé, gentil proverbe créole la dit mal est avec si pas cocobé. Eh bien. Changer nationalité, Vézon, nous n'en programme Biden, an. mais ça n'a pas empêché de Haïti, pays spécial. Nous prenons les cas pasteur pasteurs, ma haïtien haïtienne. Je pasteur sans besoin. On nous suit miracle ça. Je ne mais... je confiance. Je pas mon appel. Allez. mon Hein? Hein? Bien, bien, petit, vois bien, pour. Allez? Et puis, ben, met de l'abouille, ben, la donne fait en lettre Mon petit, fait, bon, gâteau. Allez, allez, allez, allez, allez, allez. Non, faut pas non. pas demander des pasteurs à mille là. Je ne demander des pasteurs à mille là, papa ici. Je ne demander des pasteurs à mille là. Peut-être la dîme Prenez boîte email mail qui est sur le téléphone. Je ne peux pas demander des pasteurs à mille. Ah, ah. Mais le Biden. Je ne peux pas impatience par impatience moi-même. C'est Béatrice. Nous prenons le quand même. <coughs> en tout cas, papa ici, j'aime suis toujours imédile. Haïti dictature l'appel des Antilles. Haïti démocratie c'est la République d'Yacouba. Sel vont la ocarbeter. Qui vivra verra. Qui mourra kakara. Moi je vous remercie parce qu'on a suivi avec attention. Merci pour la fidélité ou avec patience. Soumis pour aller m'abriter ou ne pas pas Parce que c'est les mêmes sel qui capable de protéger ou ou la vie ak la santé. Bonjour bonsoir. Nous sommes M. Foucault. Et n'a pas coacé dans l'autre vidéo. Au revoir à la prochaine. Bisous bisous. One love.